Alors, euh, petite série de réponses à des questions, euh, histoire de partager un certain nombre des questions qui sont demandées par euh, les membres dans la section privée. Et donc, une partie de ces réponses, je vais y répondre pour tout le monde, parce que c'est des questions qui sont intéressantes pour tout le monde et que j'ai envie de partager avec tout le monde. Et puis, ben, certaines autres seront réservées pour ceux qui ont accès à la partie privée. Alors, c'est parti. Alors oui, sur la section privée, euh, les questions qu'on me pose, bah j'y réponds en priorité. Et surtout, j'y réponds avec plus de détails. Et puis aussi, je réponds à certaines questions que je ne répondrai pas en public, notamment sur la partie comptabilité, euh, sur certaines parties un peu privées, ou en tout cas que je n'ai pas envie de divulguer en public. Commençons par des questions qui sont intéressante. Hein. J'ai eu beaucoup de questions très très intéressantes. Alors je vous prends le message. C'est euh, Valentin, Valentin qui me pose, enfin qui me dit et qui me pose ces questions. Alors d'abord, euh, bonsoir. Un grand merci pour tout ce partage. Je suis en début d'installation en pépinière d'arbustes fruitiers en moyenne montagne. Et votre chaîne est une incroyable ressource. Je suis partant pour les lives puisque je leur ai demandé si ça les intéressait de faire des lives. J'ai aussi plein de sujets et questions que j'aimerais voir abordés dans la prochaines vidéos. donc merci d'ouvrir ce nouveau canal privilégié. Alors, les questions qui m'a listé ensuite, puisqu'il a pris un petit temps pour y réfléchir. Alors, une idée des rendements de marcottes de noisetiers afin d'essayer de faire un prévisionnel de production. Alors, les marcottes de Noisetier, Alors, vous avez la chance, vous avez pu, et c'est toujours disponible en public, celle-là de voir comment je multiplie mes noisetiers par marcottage de souche Lors de la troisième vidéo de ce marcottage de souche je vous montre sur un des noisetiers que j'ai fait, combien de marcottes j'ai réussi à extraire. Donc vous avez déjà un début de réponse par rapport à ça. Et toi, Valentin, tu as donc un début de réponse en regardant ces vidéos sur les marcottes de noisetiers. Un noisetier installé, donc c'est pour mon cas, un noisetier installé depuis 5 euh, ans à peu près, 6 ans, donc j'ai laissé bien se développer avant de commencer à le marcoter, peut largement être recépé, ce que je ne fais pas. Je supprime uniquement le plus vieux bois. La repousse est forte. Et alors si je veux vraiment je voulais optimiser, je pense que je peux en tirer donc euh, une trentaine tous les ans, euh, au moins la première année, le laisser peut-être repousser un peu pour reprendre. Pour, pour se renouveler. Dans tous les cas, s'il si est trop jeune, ça peut le tuer, ça peut l'affaiblir en fait trop fortement. S'il est plus fort, eh bien, il va être capable de te refaire de la marcotte en pagaille. J'ai des noisetiers qui ont plus de 30 ans, qui sont, que j'ai recépés régulièrement, qui me font des quantités de marcotte assez, enfin de, de repousse assez colossale. Donc en fait, tout va un peu dépendre du cycle à laquelle vous voulez... Euh, enfin, du temps, en fait, déjà, de mise en place de la marcotte, et puis après, du cycle à laquelle vous voulez récolter. Dans les premières années, je pense qu'avec un pied de noisetier de minimum 3 ans installé, on peut faire au moins 10, 15 marcottes tous les ans. Je pense que si on le laisse se développer, pousser, au moins une dizaine d'années, on va pouvoir euh, augmenter énormément cette rentabilité en marcotte. Donc, ce rendement va clairement dépendre du temps que tu laisses à ton pied-mère pour se développer. Voilà. On va re... Je vous redonnerai des détails sur les marcottes que je vais préparer cette année, à nouveau, pour voir si j'ai une grosse différence avec celles que... qui ont été prélevées de la saison précédente, sur lesquelles ben, j'avais au moins voilà, une vingtaine en moyenne par pied. Tunnels nantais et boutures en pleine terre. Efficacité sur la rallonge de saison. Autre intérêt Point d'interrogation. Praticité dans ton itinéraire technique, ou astuce, matériel. Je suis particulièrement intéressé car je m'installe en moyenne montagne avec un démarrage tardif de la végétation et gelée tardive régulière. Alors, les tunnels nantais, j'ai fortement hésité jusqu'à maintenant à, à, à en mettre en place. En fait. Exactement l'année où j'ai voulu en mettre en place, c'est l'année, euh, donc il y a deux ans, 2021, où il a fait très frais, très froid, humide toute la saison. Et donc, euh, une saison pour laquelle j'avais en plus mis pas mal de boutures, ce que j'appelle moi mes boutures bois creux, donc euh, vignes, sureaux, euh, mûre, voilà, sans épines, en pleine terre. Et je ne l'ai pas fait, mais j'avais commencé à, à me dire, allez, je vais faire ça euh, pour les aider à démarrer, justement, pour aller plus vite. Parce que le figuier, les vignes, déjà, ça met beaucoup de temps à démarrer. En plus, c'est du bois creux, en pleine terre, saison humide, ben, en fait, ça a plus vite pourri que euh, bouturer et démarrer. Donc, pour des boutures, ça a effectivement euh, un grand intérêt de chauffer le sol par serre, tunnel. voilà. Par contre, il faut faire très attention. Le sol a besoin donc d'être réchauffé, ça c'est clair. La bouture marchera beaucoup mieux sur un sol réchauffé sur, ces, sur certains bois. Ça rallonge donc évidemment la saison, puisque ça va permettre de démarrer plus tôt et de continuer plus tard. Alors le plus tard, il n'est pas forcément. Euh, j'ai pas beaucoup d'intérêt pour le plus tard moi, parce qu'après c'est trop tard. Plus c'est tard, plus il faut attendre pour arracher, ce qui n'est pas forcément dans mon intérêt surtout si ça a assez poussé. Par contre, le plus tôt euh, peut être intéressant, effectivement, euh, pour gagner voilà, en longueur de saison, et donc en qualité de pousse, en qualité de bouturage et tout ça. Alors, euh, en termes de coût, je ne saurais pas te le dire, il hein, va, falloir, va falloir que tu te renseignes sur des tunnels nantais, puisque ça, moi, je n'ai pas mis en place, donc euh, je ne peux pas te renseigner. Euh, mais euh, voilà, moi, j'étais parti sur des petits tunnels nantais, au moins pour le démarrage, et dans l'idée de les retirer après. Voilà. c'est-à-dire que je les mettais en place mars-avril au minimum, donc même février, février, mars-avril, euh, potentiellement mai, et puis en fonction de la saison, les retirer, les débâcher, tout ça, une fois que ça aura démarré et que ça aura commencé à pousser, et que la chaleur extérieure sera suffisante. Aujourd'hui, mes boutures un peu compliquées, je les fais directement sous la serre, dans mes plaques à godets euh, forestiers, pour les bouturer euh, comme ça, et les transplanter plus tard. Donc j'ai remplacé en fait le tunnel nantais par ça. Inconvénient du tunnel nantais, euh, enfin c'est un, un, pas forcément un inconvénient, mais disons qu'il va falloir le gérer, il va falloir gérer l'irrigation dans ces tunnels nantais, puisque si tu empêches la pluie de tomber, euh, et que tes arrosages par aspersion de la pépinière en extérieur, en tout cas les miens, euh, ben, ne pourraient pas atteindre les zones bâchées, eh bien il faut gérer ça. Alors, moi pour ma part, si je mettais en place des tunnels nantais pleine terre, euh, je les mettrais donc en place euh, assez tôt, février, pour pouvoir mettre mes boutures bois creux dedans. Et à chaque fois que je ferai un arrosage, euh, je débâcherai et je ferai du coup des arrosages peut-être un peu plus réguliers. Je débâche, j'arrose toute la pépinière, je rebâche, voilà, par exemple. Ou alors des euh, irrigations dédiées pour les tunnels nantais, Voilà, du goutte à goutte par exemple. En ce qui concerne les gelées tardives, il euh, n'y a pas trop à craindre des gelées tardives, en fait, sur la pousse à bois des plantes, à part les vignes. Euh, et ce n'est pas un tunnel nantais qui va te protéger euh, très efficacement des gelées tardives. Ça peut couper un peu le vent si tu as une zone qui, qui fait que c'est le vent qui va accélérer la gelée euh, ou amplifier la gelée. Euh, mais la température de nuit dans un tunnel nantais sera la même intérieur extérieure. Donc... C'est pas tellement ça qui va te sauver par rapport à la température des gelées tardives. Alors, la prochaine concerne donc, dans ta vidéo récente sur les rotations, sur la, sur la zone de petits fruits 2023, tu as une ligne de bouture entre la dernière toile tissée et le rang intermédiaire, en pied-mer permanent. Effectivement, là où j'ai mis des rhubarbes et j'ai même rajouté des cognassiers pour l'année. Comment gères-tu le paillage sur ce rang de bouture Alors, d'un côté, tu as vu, vous avez vu, c'est la bâche tissée. Sur le rang, j'ai mis comme sur toutes les autres boutures de la cosse de Sarrazin. Et sur l'extérieur où il n'y a pas de bâche tissée, en fait, j'ai euh, le mulch en fait, de la prairie d'avant qui avait été euh, bâché. Et donc j'ai remis ce mulch-là. Alors effectivement, sur cette zone-là. Il y a un peu d'adventice qui pousse, et donc ça va être une gestion par euh, désherbage manuel, tout simplement. Et puis euh, après, quand les rhubarbes se seront développés, je rajouterai un paillage. Je rajouterai sans doute de, du BRF, alors qu'il ne sera plus trop BRF d'ici là, mais euh, courant mois de juin, juillet, je rajouterai du BRF pour redensifier ça, après un désherbage manuel. Alors Valentin me demande si euh, je pouvais faire une vidéo sur la gestion des maladies, parasites et ravageurs. Des petits fruits et des soins apportés en pépinière. Alors, euh, comment répondre à ça euh, En fait, non, parce que j'ai que dalle à vous montrer en fait, puisque je n'ai rien besoin de faire en fait. Je, donc, je ne serai pas forcément très pertinent là-dessus. J'ai pas de maladie, ou du moins pas de maladie qui nécessite de faire quelque chose, quand on a de la rouille en fin de saison sur, sur des cassissiers, il bah, n'y a rien de spécial à faire, c'est un peu normal. Euh, des parasites, à part des pucerons et des choses comme ça que je laisse faire en fait, il euh, n'y a pareil rien de spécial à vous dire dans ma façon de faire. Et les ravageurs, eh ben, j'en ai pas. Jusqu'à maintenant, j'en ai jamais eu de, de vraiment virulent, euh, et, et surtout sur les petits fruits, quoi. Donc, euh, désolé, mais j'ai pas vraiment de combine à vous donner sur les soins apportés en pépinière, parce que je n'ai pas euh, l'expérience, je n'ai pas... Euh, voilà, j'ai pas eu besoin de pratiquer, donc je peux pas vous dire que j'ai de l'expérience là-dessus. Alors, la dernière question publique, sur la première préparation d'un sol, prairie, pour une mise en culture préconises-tu comme travail du sol après le bâchage et avant l'implantation des premières boutures plan Bah ça tu l'as vu normalement, je t'invite je à, à retourner le voir euh, si tu ne l'as pas fait mais j'ai fait une vidéo là, cette saison là, il y, y a quelques vidéos euh, sur la préparation du sol à la pichoune. La pichoune c'est une campagnole. Et donc c'est exactement ce que je fais. Je bâche une année, je supprime la prairie, du moins la partie vivace de la prairie, il reste un peu de choses, euh, comment dire, de fibres, hein, on va dire, de mortes de surface. Donc celle là je les ratisse au croc, c'est plus facile. Donc je tire tout ça au croc et à la fourche, pour tirer ce, ce, ce, ce chaume, quoi, qui est un peu en surface. Et puis, alors tenez-moi, j'en ai pas forcément toujours besoin, hein, mais pour la pitchoun, c'est quand même plus facile. Et ensuite je passe la campagnole. La campagnole alors moi j'utilise une pitchoun parce que je veux faire que mon rang, mais on pourra très bien utiliser quelque chose de plus large hein, bien sûr. Euh, et c'est tout, c'est tout, c'est uniquement ça la préparation de mon sol. Donc euh, après le bâchage et avant la plantation des premières boutures ou des plants, des deux côtés. Alors la différence c'est que là c'est pour les boutures directement après la, la prairie. Euh, mes plants, greffé notamment où mes, re, mes replantations viennent après l'année des boutures, justement. Donc ça veut dire que la préparation du sol sur les boutures a déjà été faite une première fois après la prairie. Et donc j'arrache tout, donc ça remue un petit peu le sol, et puis je repasse ensuite, je refais mes nouvelles lignes de plantation dans les passe-pieds de l'année d'avant, des petits fruits. quoi. Donc là où étaient les bâches. Et donc je retravaille le sol uniquement à cet endroit-là. Donc... Comme de retour, comme si c'était dessous une bâche, puisque c'était effectivement dessous une bâche. C'était l'avant-dernière question. Voici la dernière que je publierai publiquement. Comment gérer la pousse des fleurs sur les boutures qui démarrent et qui peuvent point d'interrogation épuiser le jeune plant Alors, donc il me dit ça sur les boutures. Alors sur les boutures, effectivement, on a des fruits qui apparaissent puisque en toute logique, c'est le jeune bois des petits fruits qui donne le fruit normalement dans l'année, donc si on le prélève pour faire de la bouture, c'est assez logique qu'on y ait euh, du fruit. Alors, en réalité, on en a assez peu, voilà, parce que, déjà parce qu'il y a une bonne partie de la bouture qui est enterrée, et donc ce qui reste va essentiellement se concentrer à faire du bois et quand il y a des fruits, eh bien, ça fait partie du, du petit job que je fais donc assez régulièrement surtout en début de saison de démarrage des boutures donc en ce moment, en fait, courant mai je viens tirer les petites grappes à fruits s'il y en a et il y en a, et donc je viens les tirer manuellement alors ça n'épuise pas le jeune plant, ça, effectivement, ça ralentit un peu sa pousse donc autant optimiser la chose et retirer ces petites grappes de fruits pour compléter un peu la, la, question, enfin, la réponse à cette question, on peut, euh, je vous rappelle, dans le suivi après greffe, ou, alors, ou dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, euh, je vous expliquais, pareil, pour les, les fleurs qui se forment sur les arbres greffés. Alors je vous ai déjà expliqué, je vous le répète, vous pouvez sauver vos greffes en faisant très attention de retirer bien les, les boutons floraux, pas tout... Le, le bouquet, hein. mais vraiment juste les, les, les fleurs qui s'ouvrent et juste la partie de la fleur, la partie du haut de la fleur, à la limite sans la tige, sans la petite tige qui porte cette fleur-là. Et donc vous tirez tous ces boutons floraux sur vos greffes en faisant évidemment très attention, euh, et ensuite ça va tout de suite repasser à bois par en dessous. Voilà, ça va prendre le relais, ça va repousser à bois et vous sauvez, et ça pousse très très bien après. Donc voilà, ça ne, ça ne rattrape pas la bouture si vous le faites tout de suite tôt, dès que les boutons floraux apparaissent. Donc pareil, en ce moment, mois de mai. Alors ça c'était les questions que, dont vous avez eu la réponse en public. Je vous donne les questions qu'il m'a également posées en, en, en surplus, en plus quoi, mais par contre les réponses ne seront qu'en privé, donc uniquement pour ceux qui ont rejoint le programme privé. Alors, il m'a demandé un retour d'expérience sur l'impact d'une taille annuelle, pour prélever les boutures, d'un arbuste de petits fruits, Trogne, durée de vie, etc. Donc ça, très bonne question. Je vais y répondre en privé. Ensuite, il m'a demandé des questions de comptabilité sur le régime micro-BA, micro-bénéfice agricole, l'ordre de grandeur en pourcentage des charges et « impôts à déduire du chiffre d'affaires ». Donc ça, je vais effectivement pouvoir lui répondre dans la partie privée. Et comme d'habitude, je vous remercie de me suivre. J'espère que ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez. Je vous encourage à ne pas mettre de pouce vers le bas si vous n'aimez pas, mais plutôt de m'écrire un commentaire pour m'expliquer ce qui vous a déplu dans la vidéo, par exemple. Et puis, euh, bah évidemment, je remercie les tipeurs, je remercie les contributeurs sur la chaîne, je remercie, euh, alors pas encore les clients, ça va venir, ça démarre, je suis en train de préparer. Euh, bon, je remercie tous ceux qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre, dans tous les cas. Si vous avez besoin d'un matériel de la Fabriculture, vous savez que vous pouvez me demander un petit code promo. Et puis si vous prévoyez déjà des stages de greffe pour l'an prochain, n'hésitez pas à déjà me demander euh, des greffoirs, hein, puisque je peux en faire toute l'année, si besoin. Sur ce, Kenavo, à à la prochaine.